Voyons comment créer un webinaire ou une masterclass qui convertit. On verra les objectifs, la définition, euh, la méthodologie, la structure et les outils. Alors les objectifs, c'est que c'est une étape dans le tunnel de vente automatisé. Euh, ça, idéalement, c'est vers ça qu'on veut tendre. Que les choses soient automatisées, que les gens puissent euh, rentrer et se former et nous connaître et nous apprécier et nous faire confiance de manière automatisée donc c'est une étape de ce tunnel l'objectif c'est de convaincre les prospects de travailler avec vous ok parce qu'ils trouvent que vous êtes compétent vous êtes sympa que vous êtes digne de confiance et ça filtre aussi le prospect qualifié comme ça ceux qui euh, s'intéressent pas à à cette masterclass n'iront pas plus loin et vous gardez que ceux qui veulent aller plus loin. Alors on verra ça dans le détail. Hein. Donc il y a deux types déjà de webinaire ou de masterclass. Okay. Passons en revue d'abord le webinaire en direct. En direct ça veut dire que c'est une date et heure précise, tout simplement. Euh, c'est entre vous présentez vous et ou votre écran. Ok, l'idée idéalement c'est que c'est c'est vous et votre écran. Possibilité pour les membres de chatter et poser des questions. La durée, c'est une à deux heures. Il y a le côté événementiel et interactif qui est vraiment sympa. Euh, et puis, il y a un appel à action en fin de webinaire. Et euh, cet appel à action, on verra vers quoi bah, Vous le savez, hein, vers des appels euh, avec vous. Et puis, il y a la masterclass. La masterclass a été préenregistrée et c'est disponible à la demande. La personne s'inscrit et regarde 30 à 60 minutes de contenu. Et un appel à l'action sur la page. Donc, il n'y a pas le côté en direct. Chacun a ses avantages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'idéalement, il idéalement, faudrait faire les deux. Maintenant, si vous devez juste commencer, euh, bah, faites, en fait, faites ce qui est d'abord pédagogique pour vous, ce qui, euh, vous semble le plus, euh, ce qui vous met le plus à l'aise. Si je vous dis, faites un webinaire en direct et vous me dites, euh, « Ouais, mais en fait, je n'ai pas envie, j'ai trop peur bah, », faites la masterclass. Et si vous me dites « Non, mais moi, je veux tout de suite interagir avec les gens bah », faites le webinaire. Mais l'idée, c'est pas d'excuses, euh, allez-y. Bien sûr, pour avoir vos premiers clients, ce n'est pas indispensable de faire ça. Mais dès que vous voulez euh, tendre vers un business où vous avez euh, 10 000 euros par mois, vous avez 2-3 clients par mois, euh, ça va devenir euh, indispensable de mettre en place euh, ce genre de technique. Rien n'est indispensable, hein. vous, pourrez voir, vous pouvez très bien trouver un client à 10 000 euros par mois euh, à, à travers du bouche à oreille. Simplement, même si vous y arrivez, bah, en mettant ça en place, vous allez y arriver encore plus facilement. Alors La méthodologie est la suivante, c'est de donner du contenu encourageant. J'insiste sur l'encourageant, le ce n'est pas juste du contenu intellectuel avec des réponses, des solutions à des problèmes logiques. On va travailler sur l'encouragement, sur l'émotionnel. Parce que ce qui pousse, ce qui ralentit vos prospects, ce qui les empêche d'avancer, ce n'est pas un manque d'informations, ce n'est pas de la théorie. C'est qu'il bah, y a des peurs, il y a des craintes, il euh, y a des rêves qu'ils n'ont pas exprimé, ils n'ont pas fait un bon diagnostic sur leur situation. Donc, c'est tout ce qui est moins palpable en fait, c'est plus émotionnel. Donc, gardez en tête qu'il faut instruire, mais pas seulement. Il faut motiver à passer à l'action et à prendre une décision importante. Par exemple, si un enfant ne mange pas de brocolis, plutôt que de lui dire « mange des brocolis, mange des brocolis », c'est le, le faire réfléchir sur « si tu mangeais ces brocolis, qu'est-ce qui va se passer okay? ?» euh, Et donc, au lieu de dire aux gens « de dire voilà, euh, 10 astuces pour, réel, pour perdre du poids », c'est aussi « qu'est-ce que ça vous apporte de perdre du poids okay? ?» C'est du coaching en fait. Et euh, utiliser le storytelling. Ça, ça marche extrêmement bien, toujours utiliser du storytelling. Ah oui, alors pour revenir sur ce point-là, pourquoi c'est important que vous ne fassiez pas juste de l'instruction. C'est que c'est un faux cadeau en fait, comme euh, il y a des faux amis, il y a des faux cadeaux. Votre prospect va se dire, cool, j'ai appris plein de choses à ce webinaire. J'ai donc avancé. Le cerveau, il est fait comme ça. Si vous apprenez plein de choses, vous avez l'impression d'avoir avancé. Comme vous êtes en train de regarder ce webinaire, euh, ce pas ce webinaire, cette présentation sur le webinaire, à la fin de la vidéo, vous allez dire wow, « waouh cool, j'ai appris des nouvelles choses, c'était trop bien. » et Votre cerveau va vous donner l'impression que vous avez avancé, ce qui est en partie vrai, mais tant que vous ne l'avez pas concrétisé en créant votre propre webinaire, vous n'avez pas vraiment avancé. Okay Donc attention, quand vous faites le webinaire, de ne pas donner juste les astuces et dire « Voilà, maintenant vous avez une tête bien pleine, vous savez ce qu'il faut faire, allez-y, parce que les gens ils vont se dire « Wow, trop cool. » Ils vont rentrer le soir, ils vont dire à leur conjoint, à leur conjointe, « Ouais, j'ai assisté à un super webinaire, j'ai trop appris de plein de choses, c'est trop bien, j'ai avancé. Ben, » En fait, non. Non. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont lire des livres de dev perso et qui ne seront pas avancés pour autant. Alors, la structure d'un webinaire ou d'une masterclass. En introduction, vous allez chercher à filtrer un petit peu en disant ben, « Pour qui est cette présentation okay ?» Cette présentation est faite pour vous si euh, vous êtes en surpoids si vous avez la volonté de maigrir dans les six prochains mois, okay par exemple. Et du coup, bah, les gens ils ont envie de dire « ah ouais, ouais c'est moi, c'est moi » et ils restent et du coup, ils sont impliqués parce qu'ils se, se sentent reconnus. Et si ce n'est pas le cas, bah, autant qu'ils partent et qu'ils euh, n'assistent pas à masterclass. Euh, L'idée, voilà. c'est de montrer dans l'introduction aussi son autorité. Faites une présentation de qui vous êtes, de votre passé, notamment euh, de clients qui ont travaillé avec vous, de votre portfolio, euh, des marques d'autorité aussi, euh, si vous êtes auteur, si vous avez fait des parutions dans des magazines, etc. Donnez envie de rester jusqu'à la fin. Okay par exemple, vous pouvez dire d'ici la fin de ce webinaire, vous pourrez alors réaliser si, grâce à ce que je vais vous enseigner. Vous pouvez offrir un cadeau à la fin, par exemple votre appel stratégique. Alors, le contenu, le cœur du contenu, c'est bah, de présenter une nouvelle opportunité, un concept innovant. Voilà, il y aura quelque chose de, de nouveau. On vous a appris ça à l'école, bah, moi je vais vous apprendre ça et vous verrez que c'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Quoi wow. Du coup, ça crée une curiosité. Vous seul avez la méthode qui va avec. Il faut donner un peu cette impression que, voilà, euh, bah, pour maigrir, il faut arrêter le sucre. Ok, c'est nouveau, moi je croyais que c'était le gras qu'il fallait arrêter. Non, c'est le sucre. Mais en même temps, est-ce que vous, vous avez la méthode qui va avec Est-ce que Parce que tout le monde, beaucoup de gens disent ça. Oui, mais vous, vous avez une approche différente pour dire ça. Okay Donc, c'est vous qu'il faut écouter. Et puis, après, vous allez délivrer trois secrets. Le secret numéro un, euh, vous allez dire les pièges, les conséquences de ces pièges et ce qu'il faut savoir. Alors, je ne suis pas expert en nutrition, mais c'est par exemple... Voilà, on vous a appris qu'il fallait manger moins de gras. Et le problème, c'est que vous compensez par plus de sucre. Et du coup, c'est ça qui vous fait grossir. Donc, si vous voulez maigrir, il faut manger pas beaucoup, pas plus de gras, pas forcément, mais du bon gras et manger plus de légumes en fait. Mais ce n'est pas le gras qu'il faut éliminer. Et puis, vous faites ça, pareil pour le secret 2 et 3. Et avant de passer à la conclusion, il faut... Il va falloir que vous fassiez comprendre à vos prospects que le défi, il est pas d'ordre rationnel, mais d'ordre émotionnel. Et qu'ils ont besoin d'aide. Qu'ils comprennent que ce que vous avez enseigné là, ce euh, c'est pas parce qu'ils savent qu'il faut manger, euh, moins de sucre, moins de sucre lent et plus de légumes qu'ils vont vraiment le faire, en fait. Mais c'est émotionnellement. Et du coup, bah, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous décidez de faire après ce webinaire Qu'est-ce qu que vous voulez apporter comme différence maintenant que vous savez ça Est-ce que ça va suffire Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin maintenant ben, Ça tombe bien, j'ai un cadeau pour vous, comme je vous l'avais promis. Vous pouvez profiter d'un appel découverte avec moi. Ok, appelez ça un appel découverte plutôt qu'appel stratégique. Hein? Ça va dépendre de dans quelle niche vous êtes. Montrer qu'il s'agira d'une aide personnalisée et que seul un appel peut parvenir à une solution. Voilà. Chacun a une morphologie, une expérience différente, une personnalité différente. Et le seul moyen pour vous de vous aider profondément, c'est qu'on fasse un appel ensemble. À la fin de cet appel, vous aurez un plan d'action et vous aurez la possibilité de perdre du poids. Et là, de manière très optionnelle, vous pouvez présenter le programme. Ça, c'est... Quand vous avez peu de prospects encore, vous arrêtez là. Quand vous commencez à avoir plus de prospects, comme moi par exemple, euh, ben vous dites, après cet appel, ça vous engage à rien. Mais si on estime que vous êtes euh, un, euh, une personne qui peut avancer, qu'on peut faire avancer plus loin, on vous présentera un programme. Okay Mais ça, c'est seulement si euh, vous venez à l'appel et que vous avez apprécié nos conseils et qu'on estime qu'on peut vous accompagner à aller plus loin. Dans ce programme-là, on verra ça, ça et ça. Sans trop présenter, mais juste comme ça, vous faites comprendre aux gens que voilà, il y a quand même quelque chose à acheter pour qu'il n'y ait pas trop, trop de touristes. Mais encore une fois, au début, ce n'est pas grave. Accueillez les touristes, les bras grands ouverts. On va voir quelques outils pour terminer. Si vous faites un webinaire en direct, bah, c'est assez simple, en fait. Si vous avez moins de 15 participants, utilisez Zoom. Si vous en avez plus, utilisez euh, Demio ou Zoom Webinaire. Euh, j je pourrais vous recommander d'autres outils, mais c'est vraiment ce que je recommande prioritairement. Donc, euh, je n'ai pas envie de vous embrouiller la tête avec d'autres outils. Euh, et puis, bah, utilisez une diapo, Keynote, PowerPoint, Google Slide ou une carte touristique. Là, comme moi, j'utilise MindNode Mind actuellement, MindMeister si vous êtes sur... Euh, PC euh, et puis en équipement micro, caméra, euh, webcam hein, plutôt et euh, confère le programme Passion Formation. Allez regarder Passion Formation, il y a tout un module sur le matériel qui vous aidera. Et euh, bah, j'espère que vous allez pouvoir euh, passer à l'action et euh, quand votre lien de webinaire est prêt, surtout, surtout publier votre webinaire dans le groupe. Facebook de Mission Passion, peut-être qu'il y a des membres qui seront intéressés, qui viendront pour vous encourager. Et puis, on sera surtout content aussi de partager cette bonne nouvelle avec vous. Bravo de passer à l'action